Qu'est-ce que ça veut dire que d'offrir sa pensée au monde D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire penser finalement, dès le départ Qu'est-ce que je peux faire pour incarner Et comment je vais partager ça sur tous les réseaux sociaux pour incarner cette pensée dans mon quotidien On veut juste stimuler l'interrogation, la réflexion. Permettre simplement pendant une année de créer toute une communauté autour de ça. Aujourd'hui, on a un site internet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 on pouvait sentir véritablement l'aspect collectif du monde, à quel point on est vraiment complètement interrelié, on bouge ensemble, on se stimule ensemble. Et on est à la fois autant ensemble finalement dans la souffrance, parce qu'on la vit même quand je ne la vis pas physiquement, contrairement à certains d'autres, je vais pouvoir la ressentir émotionnellement et je vais pouvoir la comprendre mentalement. Donc je vais pouvoir l'accompagner d'une certaine façon. Par contre, le fait d'en être sorti physiquement, ça va me permettre de pouvoir accompagner une action à un autre endroit. De la même façon, ça va permettre de pouvoir à toutes les associations qu'on peut observer par exemple ici, certaines vont pouvoir aider des gens directement sur place, d'autres vont les aider en étant ici, d'autres vont les aider à d'autres niveaux. Frédéric Lenoir, parce qu'il a invité à la joie, il a vraiment invité à, à ce que, que l'on rentre dans la joie au quotidien. Il nous a invité à ce que chaque jour, on soit capable de pouvoir identifier qu'est-ce qui est en joie chez nous et finalement d'une certaine façon à faire tous les jours le chemin de la joie et euh, aller à la fois s'interroger sur soi-même et donc finalement euh, aller prendre chaque jour qu'est-ce qui a été joyeux pour moi, qu'est-ce qui est joyeux pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui permet de créer de la joie dans notre monde et euh, cette, cette, cette pensée-là extrêmement simple, j'ai trouvé vraiment brillante, elle était très lumineuse, elle portait quelque chose qui parle à tout le monde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 notre monde se mobilisait autour d'entités de, de, euh, connues, très connues pour certaines. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut voir presque l'inverse. On peut observer le monde qui se mobilise pour lui-même. Je suis absolument fasciné par la façon dont en réalité les gens euh, se mobilisent sans le savoir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 mais d'en être complètement acteur. On est cinq personnes, donc euh, c'est important, je pense, de le rappeler parce que c'est finalement la base du, du collaboratif et du collectif. Notre but est donc d'arriver à compiler toutes ces, euh, ces euh, micros interviews à, euh, à les diffuser, à permettre euh, à chacun de pouvoir aller euh, les voir, les, euh, les intégrer, euh, d'être en résonance avec euh, certaines d'entre elles. Accepter de ne pas être en résonance aussi avec d'autres, donc comme ça, de cette façon-là, de stimuler sa propre réflexion sur cette question. Dans notre site internet, en fait, ils vont avoir la possibilité de pouvoir s'enregistrer, enregistrer leur profil et enregistrer leurs pensées. Donc, on va d'ici une année monter une application sur laquelle les gens pourront rentrer, se, se connecter, enregistrer leur profil, enregistrer leurs pensées la classer en fonction d'un certain nombre, parce que pendant une année, on aura bien évidemment rencontré énormément de pensées différentes, donc on aura des, des, des espèces de, de, de sections et de sous-sections dans lesquelles les gens pourront rentrer leurs leur pensées. Ils seront invités à, à inviter eux-mêmes deux autres personnes euh, qui seront d'accord de participer à ce projet-là. Mais bien évidemment, comme chaque personne a toujours des pensées différentes, ils ne seront pas sectionnés dans les, mêmes, dans, les mêmes, dans les mêmes secteurs, dans les mêmes pensées. Par contre, ils seront remis d'office avec deux autres personnes directement, au hasard, qui sont reliées à la même pensée qu'eux, avec lequel ils auront la possibilité de pouvoir rentrer en contact s'ils le souhaitent ou pas du tout, pendant un mois, partager cette pensée, travailler ensemble, et pour que dans un mois, ils puissent, un mois après en tout cas, ils puissent la partager, euh, partager une nouvelle idée d'une certaine façon, ou comment cette pensée-là les aura euh, travaillées ou fait travailler tous les trois ensemble, dans le but euh, qu'au bout d'une année, cette communauté soit suffisamment large pour que on puisse faire ce challenge, on proposera aux gens de pouvoir incarner pendant 30 jours cette pensée au quotidien. L'idée c'est qu'après, à la fin de ces 30 jours, on puisse nous-mêmes monter un documentaire qui bah, expliquera comment cinq personnes sont parties absolument de rien et ont monté ce projet-là, euh, sont parties dans six grandes villes d'Europe, ont rencontré du monde, ont interagi, on, et se sont transformés. Comment nous-mêmes, finalement, on est nos, nos propres, notre propre matière, finalement, à l'intérieur de, de, de ce projet-là. Quand même, nous-mêmes, on, on aura vécu pendant une année cette transformation nous-mêmes. Cette transformation dans la pensée, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation avec les autres. Qu'est-ce qui serait vraiment bon pour la planète, pour l'ensemble de l'humanité à cette question-là, qui est tellement difficile, finalement, nous n'essayons pas d'avoir de réponse, mais plutôt de stimuler la pensée de chacun à aller vers une pensée plus globale, d'être, comme le disait Gandhi, soyons le changement que nous souhaiterions voir dans le monde. Et bien, d'une certaine façon, on se sert de cette phrase pour amener les gens à passer du paradigme de l'individuel à celui du collectif, en comprenant que finalement, il y a une famille dans laquelle on ne peut pas s'extraire. On peut s'extraire politiquement d'un parti, on peut s'extraire même de notre famille, on peut dire que celle-ci n'est pas la nôtre, euh, on peut s'extraire de, de, de nos amis et en changer, on peut s'extraire de notre travail, changer de profession, mais il y a vraiment une famille de laquelle on ne peut pas s'extraire, c'est celle de l'humanité. Donc, On appartient de fait à celle-ci depuis notre première respiration jusqu'à la dernière. Finalement, lorsqu'on regarde cette, cette entité euh, unit, unitaire véritablement, euh, elle va euh, et qu'on s'identifie qu à, à cette globalité, ensuite, notre action, individuelle va changer. Quand l'idée est arrivée, elle est arrivée avec une telle fulgurance, euh, c'est arrivé en méditation, j'ai ensuite... Euh, ensuite euh, je n'ai pas dormi la nuit qui est arrivée, à 4 heures du matin je me suis relevé et j'ai commencé à écrire. C'est comme si la vision était apparue. Aujourd'hui on est 5, ce qui fait, qu en fait en réalité ma vision de départ euh, n'est plus Aujourd'hui, c'est une vision collective qui est beaucoup plus intéressante en plus que celle que j'ai eue au départ et qui la rend beaucoup plus vivante. De devenir responsable euh, sans aucune, sans, vraiment avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a, a aucune perfection euh, véritablement possible, mais simplement de prendre conscience de ce cheminement de ce déplacement, euh, de ce monde avec lequel euh, euh, aujourd'hui on est obligé de faire, on est obligé d'interagir, à partir du moment où on est prêt, où on se sent prêt, il y a, on va naturellement magnétiser, euh, être en, rencontrer les personnes qui vont pouvoir nous accompagner sur ce chemin-là, donc oser, c'est vraiment le mot, oser, simplement oser. Ce projet-là est en fait complètement faisable aujourd'hui ici et maintenant, justement parce que notre sensibilité s'est développée. C'est comme si, d'une certaine façon, on ne pouvait pas ignorer qu'il y a quelque chose chez l'homme qui grandit, sa conscience, d'une certaine façon, sa relation à lui-même. C'est-à-dire que, à force d'être conscient de lui-même, euh, il finit par être conscient de ce qui l'entoure. À force d'être conscient de ce qui l'entoure, il finit par être conscient, effectivement, de toujours d'un spectre de, toujours plus large. Et chacun, on peut aider en fait finalement le monde là où on est